Au sein de l'ONF, il y a plein plein, plein de métiers différents, plein de statuts différents. Et Nous, on est de droit privé, on est des sylviculteurs. C'est nous qui travaillons euh, dès le début du jeune plan jusqu'au plan qui va faire euh, 10 mètres. On voit qu'on travaille dans des conditions assez difficiles. Là, une végétation très dense, un terrain qui est loin d'être plat, où il y a des trous, où on souffre de mal de dos, de mal de bras. À l'époque où mon propre père travaillait ici, ils étaient 20 sylviculteurs sur le massif. Et aujourd'hui, on est 4. On est conscient que la forêt, c'est un bien fragile et qu'il faut contribuer à l'entretenir le, et à le préserver. On entend parler de gestion durable maintenant à toutes les sauces. La gestion durable d'un politique, c'est la durée d'un mandat pour lui, donc 5 ans au maximum pour un président. Une forêt se gère sur 120, 140, 150 ans. Le contrat qui lie l'État à l'ONF, c'est un contrat de cinq ans, mais avec des ajustements annuels en fonction des objectifs qui nous sont demandés. Et ces objectifs sont de plus en plus maintenant imposés par l'industrie du bois, donc d'où ces augmentations de récolte continuent malgré nos aménagements, malgré les réalités de terrain qui nous montrent que les forêts sont de plus en plus clairsemées, de plus en plus pauvres, avec de moins en moins de gros bois. Le changement climatique, euh, il est là maintenant, il est présent, on sait qu'il va arriver. Donc la forêt, pour pouvoir faire face à tous ces aléas, a besoin d'être le plus varié possible, la plus riche possible. Donc ça veut dire des essences adaptées, autochtones, et mélangées, et avec des arbres de tout âge. Et c'est une des revendications du, du Snupfen euh, pour la pérenniser nos forêts. Ne pas le considérer juste comme une, des usines à bois, mais vraiment comme un, un tout, un, un élément euh, biologique euh, de grande valeur et à préserver absolument.